Good מorgen. alle iden lechstrah aujourd'hui le nishmat avor modchaib ben yitzchak beveni david ben forblom. masal fritna etvorab atester. si vous de notre Mishna contre les cinq minutes éternelles, nous étudions maserchet gimel למדינת היגיימ. דהammad אחד ופירנס את הישתו. חנה אומר יבדת מרוחב. נחקקו אלב ונקרנו נימ גדולים ואמרו ישבב כמו אוטי ויתול. Je traduis d'abord la Misha, qu'on explique tout, on a quelqu'un qui est parti à l'étranger. et imaginez, on va mettre la scène un petit peu mieux. On a passé les trois mois qu'on avait évoqués dans la Misha précédente, où quelqu'un qui part, même à l'étranger, il laisse le couasse, pendant trois mois en général, mais passe les trois mois, le mari ne revient toujours pas, la femme, au lieu de partir au beddin pour réclamer qu'on fasse une saisie des biens pour, pour qu'on nourrisse, parce que Marie, le mari a un devoir de nourrir sa femme, il ben, y a un cher voisin qui se porte volontaire pour, et e'chad, un se tient pour, ou pirnais, et nourrir sa femme. Toutes les semaines, il lui amène un petit colis, il y en a pour 200 shekels, un petit colis avec un peu de viande, un peu de pain, un peu de lait, un peu de ce que vous voulez, de quoi se nourrir pendant une semaine. Et chaque semaine, il vient et lui amène. Après 4 mois supplémentaires, débarque le mari, ça fait déjà maintenant l'équivalent de 16 semaines, 200 shekels, ça fait l'équivalent de 800 fois 4, 32,3200 shekels, il vient il dit hey, Facture, tu dois me rendre maintenant 3200, s'il te plaît, c'est ce que j'ai payé pour nourrir ta femme, pendant que t'étais pas là, Tu es parti sans rien laisser, au lieu que la pauvre, qu'elle aille au qu'elle, d'in, j'ai eu pitié d'elle, je lui le donnais directement, t'es sûr qu'elle allait me rembourser, non ?» Eh bien, figurez-vous que Hanan Omer, Hanan enseigne que et le cher ami, a perdu son argent. Pourquoi On va expliquer. D'abord, je traduis. alav Les enfants des Kohanim Gdolim, c'est un groupe de Tamil Khamil du Roshalaym, du Bétamigdash. Ils ont dit non, ils ont discuté sur lui, ils ont dit non, pas du tout. Il devra jurer combien il a dépensé et il récupérera son argent. Amar Bidosa Ben Arkinas, qui est vrai, Amar Bidosa Ben Arkinas. Il a enseigné comme, comme eux, qu'effectivement, il devra récupérer son argent. Tandis que Amar Rabban Yohanan Ben Zakai, Rabban Yohanan Ben Zakai, il a dit il a fait Amar Hanan, il a bien dit, Hanan, il avait raison qu'il ne faudra pas lui rendre son argent parce que il n'y a Le cher ami qui a posé, là, le voisin qui a payé toutes les semaines, eh bien, il a mis son argent sur un kerenazvi, sur la corne du cerf. Un cerf, un chevreuil, je ne sais pas comment on peut dire. Le cerf, le dessus qui, qui court très vite. Imaginez que vous avez besoin, vous êtes en forêt, vous avez besoin de vous soulager, vous trouvez un endroit pour poser votre bourse sur la tête du cerf. Qu'est-ce qu'il fait le cerf C'est une gazelle, il s'en va très très rapidement. Ouais, tu, tu mets ton truc, rien que tu tournes la tête, il n'est déjà plus là. C'est ce que tu as fait, c'est une expression dans la, dans la Gemara. Pour expliquer quelqu'un qui a laissé qui a libéré son argent, vous faites une transaction, vous faites. Vous, amenez, vous jamais vous donnez votre argent et vous laissez l'autre, ça va pas, non? Si vous faites ça, vous êtes maniach, maotav, al-Keranasvi, vous mettez votre argent sur la, sur la tête, sur les cornes du tzvi, et le tzvi il va tout de suite prendre la. Il va prendre le large, il va disparaître de la circulation. D'accord? Alors la même chose aussi, toi, le cher ami qui a payé à la dette de la femme, toi tu as mis ton argent, tu as perdu ton argent. Tu ne le récupéreras pas. Bon, faut expliquer de quoi ça parle, le point essentiel. Le point essentiel, ça, ça touche à un, un gros sujet de pat, Mishpat, « shel chelchavero », avec ici une nuance supplémentaire, ce qui fait que c'est un petit peu différent, mais malgré tout, le fait de payer la dette de quelqu'un d'autre. D'abord, je vous introduis quelque chose d'important. Si je vous fais quelque chose qui va vous, à vous améliorer, vous faire donner plus de valeur à votre bien, vous devez me le rembourser. Vous devez me le payer, pas à plein pot, mais quand même, il y a une certaine mesure, ça c'est la sous qui s'appelle « yoreh de shel chelchavero ». Vous avez votre maison qui est en piteux état, états, vous partez en vacances, moi je vous fais une surprise, je vais vous repeindre tout, je vais tout vous réparer, je vais vous faire une maison scintillante, merveilleuse, et quand vous allez revenir, vous allez être très content, et je vais te demander que vous me remboursez. Vous revenez, et vous ne voulez pas me rembourser, vous avez l'obligation de me payer. Certaines, dans ces, je ne rentre pas dans les détails, il y certaines choses que vous pourrez me dire, reprends ce que tu as mis, mais les choses qu'on peut vous bien me dire, reprends ce que tu as mis, vous devrez me les payer, pas à plein pot, mais à un prix réduit, deux tiers, mais en tout cas, vous avez l'obligation, parce que je vous ai amélioré, amélioré votre, votre bien, votre potentiel d'argent. De, de, Maintenant, il coûte plus cher, il est plus, en, il, est plus, il est plus en valeur à cause de moi, vous devez quand même me payer ça. Cette halacha, elle est vraie pour quand je vous apporte quelque chose, mais lorsque je vous efface une dette, je ne vous apporte rien. C'est une notion dans qui apparaît sous plusieurs aspects. D'abord, quand j'efface, je, si vous me devez ce 1000 shekels et je vous efface les 1000 shekels, je vous les donne, je ne vous ai rien donné j'ai juste supprimé un cassement de tête, mais je ne vous ai rien apporté. Vous comprenez la différence Imaginez que vous risquez, quand vous allez sortir en partir d'ici, vous allez perdre plein d'argent. Et moi, je vous empêche de perdre cet argent. Je ne vous ai rien donné, je vous ai juste évité une perte. C'est le même principe. On considère dans la l'alakha que l'argent que vous devez à quelqu'un, hein. si toutefois, je vous le donne, je ne vous ai rien donné, je vous ai juste supprimé un cassement de tête. Concrètement, même ça s'explique même par le fait que Fréquemment, je dis pas tous les jours, mais on peut quand même se débrouiller pour que les dettes se fassent annuler. Imaginez que je dois une petite dette à quelqu'un, je le fais un peu tourner en bourrique, jusqu'à la fin, je dis bon, on s'arrangera, viens, la prochaine fois, j'achèterai plus de marchandises chez toi, puis on trouvera une entente. Et finalement, on peut, on peut arrondir les angles et ne pas payer une dette. C'est une obligation de payer les dettes, comme moi-même. Mais cest à dire qu'une dette que je dois, ça ne veut pas dire que j'ai forcément un, mon argent qui est condamné à payer cette dette. Il y a des moyens de s'en sortir, il des fois où je suis tellement. À la rue en difficulté, qu'il y a les proches parents qui vont avoir pitié de moi, qui vont payer eux, ils vont me faire cadeau cet argent, d'accord Donc ils m'ont rien apporté. C'est la vie de toi. Ça, ça touche un gros, je veux dire, une un très grosse souci. Pour Arnaud Chenu, on a utilisé ça au collège pendant, pendant peut-être deux mois. Ça, ça a pris le, de, de faire le tour de toute la question. C'est un gros, un gros sujet, d'accord Il y a plusieurs raisons pourquoi. En tout cas, concrètement, sauf Davar, dernière ligne, c'est si je paye une dette. J'efface une de vos dettes, je vous ne me rien parce que vous pouvez la, vous débrouiller pour la faire annuler, pour au moins la faire réduire, peut-être arriver, arriver à une entente, de manière à ce que vous ne l'aurez pas payé. lorsque j'efface la dette, je vous rien payé. En l'occurrence, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, et peut-être quelques discussions, mais en tout cas pour une femme, c'est réellement comme ça. Pas toute femme, si un homme il part, il laisse sa femme toute seule, pas toute femme va nécessairement partir au bédine pour faire une saisie des biens du mari, pour se faire rembourser. Euh, une femme normale, elle va peut-être essayer de tomber avec mal, elle va se dire, oh là là, elle, elle va faire du souci, peut-être que son, son mari, allez savoir s'il elle n'est pas mort. Elle puis elle, elle va se débrouiller pour, euh, je sais pas moi, un peu prendre euh, chez son frère, qui va lui donner gratuitement, ou éventuellement partir travailler un petit peu, un petit peu plus, pour gagner un peu plus d'argent, pour se payer, se serrer un petit peu la ceinture, se contenter du pain et de confiture pendant la semaine, et manger un peu, même avec du houmous pour le Shabbat, allez savoir comment, comment elle va faire, peu importe. Ce n'est pas ici une perte imminente, qu'il a, une dépense imminente que, que, que le cher ami, là, le voisin, hein, par son son, son son bon cœur, il est venu éviter une perte. Le mari concrètement, il aurait pu ne rien payer aussi. Même si, en théorie, il a l'obligation de payer, mais ce n'est pas sûr qu'il aurait payé. Ça, c'est l'avis de Hanan qui nous dit justement. Donc, finalement, si ça n'avait pas payé, si ça n'avait rien donné à ma femme, elle se serait débrouillée, j'aurais rien payé. Toi, tu as été le grand philanthrope qui prête ton argent, en fait. Tu vois, tu, tu payes toutes les semaines 200 shekels, et tu crois que je vais te rembourser, j'ai que ça à faire. Je te dois rien. On savoir si finalement, la femme, elle, si tu n'étais pas là, qu'est-ce qu'elle aurait fait Ce n'est pas, pas évident que j'aurais eu ces, ces 200 shekels mensuels. Tu m'as rien apporté. À, à la femme, il ne peut rien réclamer parce qu'il n'a pas dépensé pour que la femme lui rembourse. Entre parenthèses, d'ailleurs, ça a apporté même dans le Tososhiantov, je crois qu'il rapporte ici. C'est un van qui explique ça comme ça. Rajba, dans, dans Nedarim, il dit que si toutefois, lorsqu'il fait la dépense, il le fait avec un de récupérer de la femme. Alors là, c'est déjà différent, parce qu'il pourra récupérer la femme. La femme, elle n'a pas d'argent pour payer, mais elle va se tourner vers le mari qui devra rembourser. Parce que la femme, elle ne peut pas s'emprunter pour que le mari paye. Mais en tout cas, là, on parle d'un cas un peu particulier où il est parti payer pour que le mari le rembourse, pas pour que la femme le rembourse. Et donc, comme on expliquait, il n'y a qu'un al elle a comme ça, justement. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, Je vous rappelle, la comme tout ça.